Vous voir encore aujourd'hui, on est vendredi, toujours. Ça n'a pas changé. Je vais vous voir pour deux choses. La première, je vous avais dit, je crois, ben ouais, cette fibro qui me fait perdre la tête, je ne sais plus. Je vous avais dit, je crois que j'allais m'acheter un téléphone 3G. Ben, je l'ai reçu aujourd'hui. Petit téléphone 3G. Pour les personnes âgées. Ouais. Oh, je ne me considère pas comme une personne âgée. Hein. Sauf que il y a moins de choses à mettre dedans. On peut un, 3G, un peu moins. C'est un trajet. peu J'aurais pu même descendre en 2G. Je ne savais pas qu'il existait encore. C'est dommage parce que sinon j'aurais pris un 2G. Mais bon, on bah, pas trop. chipoter non plus. <coughs> Par contre, vous avez vu, il y a le SOS derrière pour les personnes âgées. Hein. Euh, je vais le désactiver forcément hein, parce que c'est une façon de tracer aussi hein. la personne elle appuie, hop, ah mais vous êtes à quel endroit ben, euh, pas besoin hein. traçage, non, j'irai pas donc désactiver voilà il y a autre chose aussi qui me... ça c'était pour vous dire que je tiens mes promesses et quand je dis quelque chose je le fais donc euh, voilà on est donc descendu de la 4G à la Projet. <rire> alors comme je parle, j'ai parlé de d'antenne, je ne sais pas si la vidéo va passer ou pas, hein. pas grave. par contre il y a un truc que j'ai du mal à, à comprendre là, c'est que les lanceurs d'alerte, c'est peut-être ma fumeur hein, en même temps, je sais pas, je sais pas, c'est que les lanceurs d'alerte sont de plus en plus attaqués et je sais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Euh, ils sont attaqués, mais en plus ils sont attaqués par euh, des soi-disant confrères. Je ne vois pas l'utilité, hein. à moins que les confrères aient été payés euh, pour les discréditer, je ne sais pas. Les journaux qui ont été payés pour les discréditer, je ne sais pas. Mais enfin c'est quand même des gens qui ont fait des enquêtes sérieuses, qui ont été... Euh, sur des sites sérieux, hein, et qui bah, se voient discrédité se voient fermer leur, euh, leur page Facebook, se voient fermer leur chaîne YouTube. Euh... Je ne comprends pas. Bah, hein. En même temps, la fibro, elle ne m'aide pas. Oh, je ne comprends pas, oh, je, comprends pas oh, je comprends pas, je comprends pas. Mais euh, moi, j'en ai trouvé quelques-uns qui, qui étaient bien. Bon, il y en a plein, hein, il y en a plein. Mais euh, je ne les suis pas tous. Hein. Il y en a trop. Et puis, même dans ceux que je vais vous citer, parce que du coup, je vous ai fait une petite liste de ceux que je, que je vois le plus, que je, que je suis le plus. Bah, il y en a d'autres. Alors, je ne vais pas vous dire que je les suis à 100%. Je ne vais pas vous dire que je regarde leurs vidéos à 100%. Je ne vais pas vous dire non plus que je suis d'accord avec eux à 100%. Mais, il est vrai que euh, au moins, quand ils font des recherches, ils montrent, ils postent en dessous des vidéos, tout, tout, toutes les recherches qu'ils ont été faire, où ils ont été les chercher où ils ont été les trouver et où il y a moyen de retrouver bah, euh, les informations donc voilà, je déplore je déplore vraiment que ces personnes soient euh, mises au rencard qu'elles soient euh, parce qu'en fait euh, faut croire que la vérité en ce moment... Euh, ben, je dirais pas que c'est toute la vérité, mais que la vérité, en tout cas pas celle que on nous montre à la télé, mais la vérité est du mal à passer. Mmh. Ah ben ouais, on sait jamais, des fois que les gens se révolteraient, euh, des fois que les gens ouvriraient les yeux, ça serait ballot quand même, il hein, faudrait pas. Hein. Enfin, moi je dis ça, je suis, je suis malade, alors euh, peut-être que je raconte des bêtises, hein, allez savoir. Ouais, je sais pas. Au point où j'en suis. Ah. Alors, il euh, y en a que, que j'aime bien, que je suis régulièrement. Et... Euh, parce que les informations qu'ils donnent, eh ben, j'ai été les vérifier moi-même. Ouais. ouais Entre deux... Deux, deux oublis euh, de la mémoire immédiate. Euh, j'ai été euh, regarder moi-même. Alors, il y a... Euh, Sylvano Trota, que j'aime bien parce que lui, quand il va faire ses, ses recherches, il fait les recherches, il les poste et surtout, il les partage sur l'écran. Ça, j'aime beaucoup quand on partage les informations sur l'écran parce qu'on peut voir plutôt que de lire un texte qu'on a au préalable, au préalable écrit. J'aime bien quand on montre, quand on est en... Voilà, quand on, se, quand on laisse parler son cœur tout en ayant euh, bah, les informations adéquates. Ça, ça me plaît beaucoup. Il y a Frank Butler aussi qui lui, alors lui il vous poste des vidéos 3-4 fois dans la journée hein, parce que dès qu'il a une nouvelle information, il vous la poste. Euh, des fois elles sont importantes, des fois elles le sont un peu moins, des fois bon... Voilà, mais euh, ça peut servir, ça peut être utile, il y a des informations qui sortent et ça peut être intéressant. Il y a, alors il y a Jim l'éveilleur ou Jim le réveilleur comme vous voulez. Alors lui, il euh, y a des moments où il me fait rire, il y a des moments où je le trouve très euh, brut de décoffrage. Mais pareil, euh, il va chercher les informations et euh, il vous les partage sur l'écran. Donc euh, vous pouvez aller regarder aussi par vous-même et regarder par vous-même qu'il ne vous raconte pas de craque et que c'est vraiment euh, ce qu'il a été euh ben, il a été à la pêche et, et quand il ramène du poisson, ben, il vous le montre. Voilà, c'est tout. C'est comme beaucoup. Hein? Quel rapport Vous Ne cherchez pas. C'est ma fibro qui déconne. Ben, il voilà. euh, y a Denis Robert qui est journaliste aussi, qui fait des très bons trucs pour information. C'est euh, assez sympa. Alors, il euh, y en a un que j'aime bien parce que lui, c'est pareil. Hein? Euh, c'est Antoine Q. Cutita qui, euh, qui est avec euh, l'Alliance Humaine 2020, qui, euh, qui fait partie des admins de, de cette alliance. Une alliance que je suis, c'est un groupe que je suis, pardon pour la moto, hein, ce n'était pas prévu, euh, que je suis parce qu'il y a beaucoup d'informations euh, qui sortent. Qui, euh, qui concerne beaucoup les américains mais comme euh, je crois, je sais pas, hein, ma mémoire je sais pas, je crois que je vous ai fait une vidéo euh, déjà euh, sur ce sujet mais je ne je me souviens plus, problème de fibro, je sais pas. Euh, quand tout ça se passait en Amérique, c'était global en fait, ça se passait en Amérique mais le nettoyage se fait partout, donc euh, c'est souvent en Amérique mais ça se passe un peu partout, donc euh, voilà. L'Alliance Humaine 2020, je suis très, euh, je suis fan, je suis fan pour de nombreuses raisons, mais je suis fan. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Aurélien Barreau, alors lui c'est un... c'est encore à part. C'est un scientifique, donc les scientifiques, euh, ils sont plutôt... Euh, vous voyez, euh, mais et il donne des informations aussi qui sont euh, très justes. Et euh, pour ceux qui euh, auraient tendance à vouloir mélanger un peu la science et la spiritualité, je pense que c'est un bon plan aussi euh, pour lui. Et je vous mettrai les noms sous la vidéo. Euh, vous irez chercher hein, sur YouTube ou sur Facebook, peu importe, vous irez chercher. Enfin, si vous voulez, c'est hein, si... moi. Alors, euh, il y a, a Jean-Jacques Rêvecoeur, bien sûr, Jean-Jacques Rêvecoeur. Alors, euh, encore une fois, ça, ça veut pas. Tous ces noms-là, ça veut pas dire que je suis à 100% d'accord avec eux. Je prends ce qui me touche et je garde le reste. Je m'oblige pas à accepter et à aimer tout ce qu'ils font. Il y a des choses qui me parlent, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et je le marque sous leurs vidéo, Et il y a des fois, je ne suis pas d'accord, donc je regarde et puis je passe. Voilà. En général, quand je suis d'accord, je partage sur ma page Facebook. Ouais, ma page Facebook. C'est quoi ma page Facebook Attends, tu sais quoi Maria Ouais, c'est Maria. Maria, choisis ton camp, je crois. Ça, ça doit être ça. Ah, mais problème de mémoire. Non, non, non. Voilà. Il y a le serviteur de la paix aussi. Oui, il est. Euh... C'est autre chose, c'est, euh, voilà, et, euh, des fois il fait partager, des fois il fait pas partager, mais euh, il fait, euh, il observe, il observe, il regarde et puis euh, en fait, euh, il parle avec son cœur, donc forcément quand on parle avec son cœur, euh, on a rarement faux, hein? on a rarement faux, enfin je crois, je pense, je sais pas, peut-être, ou pas, bon. En tout cas, euh, j'aime bien regarder ses vidéos, il y a des fois où il me fait rire, donc euh, euh, voilà. Ah, il y a Eden Anonymous, alors euh, Eden Anonymous, euh, je regarde parce que, pareil, il y a des fois où si, les vidéos me semblent très justes et très correctes, ça, ça parle vraiment euh, avec, euh, ça, ça me parle, ça résonne, voilà. Et il y a des fois où pas du tout, donc euh, ça dépend, hein. Euh, mais en tout cas c'est ceux, euh, ceux qui font que, euh, qui m'aident à avancer dans, dans mes recherches quand ma mémoire ne me pose pas des fous, c'est problème de mémoire, c'est ça un problème voilà donc euh, pour nous remonter le moral et puis euh, suite euh, à, à toutes ces vérités qui sortent ou qui ne sortent pas euh, divulguées ou pas, peu importe, bon bref hein. Euh, bon bah il y a donc l'Alliance Humaine 2020 que j'apprécie beaucoup parce que c'est en français déjà, donc euh, c'est plus simple pour moi, voilà. Et euh, c'est souvent traduit, les textes sont souvent traduits même quand ça vient d'Amérique, c'est souvent traduit. Et c'est euh, et les lives d'Antoine, hein, donc d'Antoine euh, Q, Q hein, C'est vraiment euh, des fois il me, il me fait plier de rire. rire, il me fait plier de rire. Bon, J'assiste pas à ces lives parce que ces lives à 3h du matin en général je dors hein? mais je les regarde en replay et bon euh, c'est pareil, c'est euh, euh, les infos et, et euh, allian cette alliance vous redonne de l'espoir et en fait c'est ce qu'on manque en ce moment, c'est l'espoir. Donc euh, ça nous redonne de l'espoir et, euh, et quand on a de l'espoir on a de la joie, quand on a de la joie on a le bonheur et quand on a un bonheur et ben on... Donc, Voilà. Il y a ça. Il y a quelqu'un qui est très bien aussi, c'est Mika Denisso, qui est, euh, je, je le suis euh, beaucoup parce que ce qu'il me dit, bah, ça me parle beaucoup. Euh, du fait que, bah, euh, il est, euh, c'est quelqu'un de, de juste, de carré, qui parle avec son cœur aussi. Euh, lui, euh, il vous montre ce qui ne va pas et il vous donne de solutions. Voilà. Euh, c'est pas genre euh, je te montre ce qui va pas, tu te démerdes avec ça. C'est bah, genre euh, voilà, ça, ça, ça. Il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Mais par contre, on peut faire ça, ça, ça et ça pour ça et mieux. Voilà. Donc euh, j'aime beaucoup euh, Mika Deniso et euh, je vous le conseille. Il y a Yann Gomez aussi. J'adore euh, ses vidéos. Elle me parle, elle me. Voilà, c'est euh, des, des personnes que j'apprécie euh, beaucoup. Alors euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Voilà. Euh, euh, je crois que j'ai fait le tour de ceux qui, ne, qui me parlaient et ceux qui ne me parlaient pas. Euh, je suis désolée hein, parce que je ne suis pas que, mais c'est ceux que je suis le plus. C'est ceux que, qui font des, des choses qui résonnent en plus. Euh, je suivais Aurore, hein, et puis là, bah, euh, ça a changé. C'est plus pareil. Euh, son délire à elle est moins le mien, en fait. Donc, euh, ça me parle moins. Qui je suivais encore Ah oui, pardon, excusez-moi, mais euh, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Hein. Et. Euh, je suis désolée pour ce que je n'ai pas dit et que je suis quand même, mais euh, là, euh, c'est ceux -là les, en fait ceux que je viens de vous donner, c'est ceux qui euh, me parlent le plus. Voilà, c'est euh, ceux que j'ai retenus le plus. Et euh, de temps en temps, il y a une ou deux vidéos comme ça qui sort du lot. Je prends, je prends et euh, là j'ai pas retenu son nom mais il y a une fille aussi qui dit des trucs euh, Non, il y a trois filles qui disent des trucs qui sont relativement bien euh, c'est pareil j'ai je, zappé je leur nom pardon excusez-moi ça sera peut-être pour une prochaine vidéo plus tard. mais euh, voilà donc sans m'étaler davantage euh, je voulais juste vous dire que c'est juste pas bien ce qui se passe avec les lanceurs d'alerte ou ceux qui euh, veulent nous éveiller ou nous réveiller pour le, ceux qui ne le sont pas encore, je trouve que c'est pas bien ce qui se passe parce que du coup ça met la parole en doute euh, de quel, des gens qui font un bon travail un travail d'investigation vraiment complet et euh, total et ça met leur parole en doute euh, d'ailleurs ça me fait rire parce que là, j'ai des images qui me viennent, et euh, bah, Jean-Pierre Pernaud euh, suite à sa petite intervention pendant le déconfinement, bah, du coup, pour le coup, il est déconfiné, hein. il, il est déconfiné de TF1, hein, Salut mon pote, euh, à bientôt. Il y, a, euh, il y en a un autre aussi, c'était Jean-Claude Bourré, il s'est laissé aller, ah, ouais. il s'est lâché, et ben, bah, salut capitaine, à la prochaine, on n'a plus besoin de toi. Voilà, deux déjà journalistes, hein deux journalistes qui étaient hyper connus et hyper, euh, hyper connus, hyper reconnus, euh, appréciés du public, euh, raus. Ben ouais, bah, bah, tu t'es trop laissé aller mon pote, Allez pas. pas. Bah, J'ai bien peur qu'un de ces jours, elle ne si elle n'ait pas souci, c'est... Hein, si... Parce que de temps en temps, elle nous sort des trucs. D'ailleurs, il euh, y a des vidéos d'elle qui ont été. Euh, qui ont sauté. Hein? <rire> ouais, elles ont sauté. Sous des prétextes tout à fait fallacieux, mais euh, qui ont sauté parce que sur ces vidéos, elle disait des choses qui ne fallait pas. Voilà, hein? Donc, on ne l'a pas encore virée, mais on fait sauter ces vidéos jusqu'au jour où, où on va la faire sauter elle et ses vidéos. Voilà. <rire> Désolée, ma grande, mais euh, faut y attendre. Euh... Voilà, je crois que euh, j'ai fait le tour et comme je vous dis, je suis vraiment. Euh, C'est euh, hallucinant de voir euh, comment les, les médias sont à la solde euh, bah, de plus grands que quoi. Ils n'ont pas le droit de dire ce qui se passe. Hein. Et puis euh, euh, dommage, dommage parce qu'il y a de plus en plus de. Enfin je pense, hein, je crois, je crois. Que, pour, pour autant que je me rappelle, hein, je ne me rappelle pas très bien, mais il euh, y a de plus en plus de, de journalistes, il hein, y a de plus en plus euh, d'enseignants, il y a de plus en plus euh, de policiers, il y a des gendarmes, il y a des, des gens euh, qui travaillent pour l'armée, il y a des avocats, et, ah bah, toute une révembrelle de métiers... Euh, qui avant n'auraient pas osé ouvrir leur bouche et qui le font maintenant hein, et pas sous couvert de quoi que ce soit hein, ils montrent leur visage et, euh, ouais ah, enfin pour les pour les plus courageux ils montrent leur visage et euh, ils disent euh, ce qui va pas et ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux Voilà. donc il n'en tient qu'à vous euh, de faire vos recherches si euh, vous êtes à la recherche de la vérité bien sûr si vous voulez connaître la vérité et si vous voulez euh, qu'il y ait un monde meilleur pour vous. Ouais, ouais moi avec ma fibrose, ça y est, je suis dans mon monde, hein, c'est... Tout le reste est fort close, N'oubliez hein. hein, je... pas euh, Et euh, donc euh... <rire> Voilà, c'est fort close, donc Il euh, y en a qui ont courage encore euh, de, de dire, dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et il euh, y en a qui euh, bah, ils le pensent, ils le disent pas. Et il ne faut rien pour que ça change. Je trouve ça dommage parce que c'est le moment là, en ce moment. C'est le moment, les gars. Hein, les gars, les filles, autant que vous êtes, c'est le moment de taper du poing sur la table et de dire euh, stop, stop, ça suffit, stop. Ouais. ouais. Bon, n'oubliez ouais. pas, je suis, moi, moi je suis malade, hein, je suis personne, je suis rien du tout, je suis malade. Euh, et euh, euh, peut-être qu'il ne faut pas se fier à moi non plus, hein, parce que, vous savez, le fibro, on ne sait jamais, c'est... Il n'y a qu'à ah, moi que ça arrive, ça, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà. C'est comme ça. Bon, bah écoutez, euh, en attendant une prochaine vidéo, et puis, euh, de, de nouvelles, euh, de nouveaux contacts, de... de, nouveau contexte, de, de de vous ah putain voilà. et ouais c'est la fibro qu -ce que je voulais je peux rien donc en attendant une nouvelle idée <rire> et puis de venir vous donner quelques nouvelles euh, concernant concernant euh, ma maladie euh, voilà euh, bah, je vous souhaite une bonne soirée hein, un bon début de soirée et puis bah euh, prenez soin de vous soyez heureux Prenez soin de vous, soyez heureux, soyez dans la paix. Tout va bien. Tout va bien. Dites-vous qu'ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas. <coughs> A pas. bientôt. Je vous aime fort. De tout mon cœur. Bye.